Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la première phase du projet que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, à savoir la construction de mon bureau atelier. Voici ce qui se passe au quotidien chez moi. Globalement, dès que je dois me mettre en position de pouvoir télétravailler, il faut que j'installe tout mon matériel, second écran et tous les accessoires nécessaires. Une fois la journée terminée, je peux ranger mon matériel pro pour installer mon matériel perso. Et le week-end, il faut que j'installe tout le matériel nécessaire à la réalisation de mes vidéos. Donc il y a l'éclairage, la caméra et tous les accessoires. Comme vous le voyez, ça met quand même pas mal le foutoir euh, au niveau de la maison. Euh, C'est n'est pas super accueillant si jamais quelqu'un venait chez moi, donc je vais euh, réoccuper complètement la salle dans laquelle j'ai installé le mini atelier dans lequel je bricole jusque maintenant et que vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos. Euh, la finalité sera d'installer à cet endroit là ce bureau multifonction qui me permettra de faire toutes les activités que je fais au cours de la semaine. Pour ma posture au quotidien, j'ai tendance à ne pas me tenir droit lorsque je suis installé devant mon bureau, ce qui a tendance à me donner des douleurs dans le dos, des douleurs dans la nuque, euh, mais également à euh, écraser mes côtes et donc une donner, euh, provoquer quelques douleurs à ce niveau-là. J'ai donc décidé de faire quelques recherches pour voir ce qui existait euh, sur le marché pour construire un bureau assis debout. Il existe des modèles dits manuels que l'on active avec une manivelle, euh, moi je me connais, euh, l'effet nouveau fait que dans un premier temps je vais le monter, je vais le descendre régulièrement parce que c'est cool, mais assez rapidement je vais plus l'utiliser, ça sera ni plus ni moins qu'un plan de travail en position basse euh, qui n'apportera rien. L'autre solution est de partir sur un bureau motorisé, mais l'un des usages de ce bureau étant le bricolage, il va me falloir un système robuste et qui puisse soulever de fortes charges. Et là, euh, quand on regarde les prix, euh, bon bah non, c'est hors budget. Du coup, j'ai orienté la réflexion de mon nouveau bureau comme étant un bureau uniquement debout. Et il faudra que je réfléchisse à construire une chaise qui sera à la bonne hauteur pour ce bureau debout. Comme ça, je pourrais être assis ou debout, mais toujours en hauteur. Un gros avantage à cela, c'est que du coup, toute la place qui est en dessous du plan de travail me permet d'y mettre des rangements. Et c'est l'un des besoins que j'ai de pouvoir avoir chaque objet qui a sa place pour étranger et ainsi j'aurai un bureau propre à chaque fois que j'aurai besoin de l'utiliser. Pour ce projet, j'ai donc cherché sur internet quelle était la position idéale lorsqu'on s'installe à un bureau en position assise, ne serait-ce que pour la manipulation d'un clavier d'une souris. Il faut pouvoir avoir donc les avant-bras légèrement posés sur le bureau, avec des angles relativement angle droit et les épaules euh, ni contraintes en hauteur ni euh, complètement rabaissées. Sinon, on reproduit mon problème de dos voûté dont je vous parlais tout à l'heure. Pour identifier quelle était la meilleure hauteur pour l'installation de mon bureau, je suis donc parti sur... Euh, je pose ma table de salon sur les tréteaux à la position la plus haute pour voir ce que ça donne. Bon, la hauteur était trop basse. Je me suis dit, pour essayer de surélever cette position, qu'est-ce que j'ai je dispose de valises de saxophone, donc j'ai testé. Avec la valise du saxophone alto, c'était trop haut. Avec la valise du saxophone soprano, c'était quasiment parfait. Et là, il m'est venu à l'idée que euh, je disposais d'un plan qui permettait de surélever euh, un téléviseur cathodique pour pouvoir y ranger en dessous euh, un magnétoscope. Ouais, hashtag je suis un vieux. Euh, donc euh, je l'ai tenté et en fait là c'est pile poil la bonne hauteur. J'ai mesuré la hauteur par rapport au sol et j'ai mesuré 110 cm. Donc on part sur un bureau qui aura une hauteur de 110 cm. Pour ce qui est de la taille du plan de travail, l'atelier que j'utilise actuellement a un plan de travail qui fait 160 cm par 90 cm. Ma table de salon, quant à elle, euh, et que j'utilise pour pouvoir euh, télétravailler, euh, fait 180 cm par 90 cm de profond. Donc, on peut déjà retenir que 90 cm semble être une profondeur, on va dire, normée. Pour la largeur, maintenant, au niveau des planches, que je vais pouvoir trouver, que ce soit des planches ou des plans de travail, en magasin, en général, on a des longueurs de 2 m à 2,50 m. 2,50 m, ça va être beaucoup trop large pour la pièce dans laquelle je vais installer le bureau. Donc, on va bloquer une largeur de 2 m, ce qui sera bien confortable pour pouvoir travailler. Pour la profondeur, j'ai cherché sur Internet à quelle longueur théoriquement, on doit positionner un écran d'ordinateur lorsque l'on travaille. La réponse semble s'orienter sur 60 cm, donc on en revient sur les 90 cm, on est plutôt bon, donc 90 cm je suis à l'aise. Pour la construction de la base, je pars sur le principe que je vais réutiliser le maximum de choses dont je dispose, et aujourd'hui je dispose de trois meubles Alex, qui sont des meubles issus d'un magasin que tout le monde connaît, hein, l'un des gros magasins où on achète des meubles en kit hein, globalement. Euh, et ces meubles ont une dimension de 69 cm de haut sur 36 de large par 58 de profond. Et je me dis que si j'en mets deux fonds fond à fond, euh, bah ça va me faire une profondeur de 116 cm. Donc par rapport aux 90 cm de profondeur que j'avais décidé tout à l'heure, c'est largement plus grand. Mais sans cesse, on arrondit, on a 120, ça fait 90 plus 30. Donc je peux partir sur la construction d'un plan de travail qui fera 120 cm de profond. Mais sur les 30 cm qui restent, plus tard, sur une phase suivante de ce flux de vidéo, je ferai un rangement dans lequel je pourrai accrocher l'écran. Enfin bref, là, je vais garder un petit peu de secret, sinon je vais vous spoiler cette phase-là. Partons maintenant sur la modélisation. Alors pour pouvoir essayer d'avoir une idée du volume que fera ce bureau, j'ai modélisé rapidement le meuble dont je dispose déjà, ce fameux meuble Alex. Donc voici à quoi ça ressemble. Et sur le site du magasin en question, j'ai vu que ce même meuble existait avec un mode une porte. Je vais donc faire un assemblage en partant sur ces deux types de bureaux. Donc là vous retrouvez les trois meubles Alex à tiroir dont je dispose déjà. Oui il y en a un bleu, ce meuble bleu ne se voyait pas sur l'installation que j'avais jusque maintenant et théoriquement vous ne le verrez jamais sur les vidéos donc euh, profitez-en, c'est la seule fois où vous le verrez sur, euh, sur cette vidéo. Donc au niveau de l'orientation, lorsque je vous parlais de mettre euh, les meubles fond à fond, c'est de cela que je parlais. Donc le fond de ce meuble là sera collé avec le fond de ce meuble là. Je vais donc rajouter à tout cela, des meubles à porte, donc un meuble à chaque extrémité, plus un meuble au milieu. Et ici, pour combler, je vais remettre un meuble à tiroir. Je me retrouve donc ici avec une, large, une profondeur de 116 cm sur une hauteur de 69 cm avec une largeur de 180 cm. Maintenant qu'on a cette base composée de meubles Alex, on sait qu'on a une base qui fait 69 cm de haut. Sur cette base, je vais rajouter des tablettes de 1,8 cm en hêtre. J'utilise le hêtre parce que j'aime bien la couleur. Et que la fibre est relativement fine, ce qui me permettra d'avoir un fini, si je veux faire des arrondis au niveau du plan en surface, plutôt propre. Donc il me manque 39,2 cm si je ne suis pas trop mauvais en maths, pour atteindre mes 110 cm de haut style de tout à l'heure. 39,2 cm c'est une, une mesure complètement bâtarde donc on va arrondir à 40 cm ce qui fera un plan de travail à 110,8 cm 0,8 cm je pense qu'on sera quand même nickel au niveau de la hauteur maintenant on peut rajouter la réhausse dont je vous ai parlé tout à l'heure donc une réhausse de 40 cm voici à quoi elle ressemble donc pourquoi je suis parti là dessus bon déjà ici je vais avoir deux emplacements qui me laisseront la possibilité d'y mettre des rangements. Ces rangements je ne les ai pas encore euh, prévus. Euh, J'ai quelques idées mais il faudra que je vois un petit peu sur site, que je fasse les mesures pour voir ce que je vais pouvoir y ajouter. La zone qui est ici a une profondeur qui va me permettre de ranger toutes mes boîtes avec les bobines de filament que j'utilise pour mes imprimantes 3D. Pour ce qui est de cette grosse zone ici, en fait ça va être la zone technique dans laquelle je vais stocker tous les câbles, les prises électriques, pour tous les éléments que je vais brancher. Et maintenant, je vais rajouter les plateaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pars sur des plateaux qui font une longueur de 50 cm, puis 40 cm, puis 30 cm. L'ordonnancement, je le déciderai un petit peu sur site. Il y a de fortes chances que le 40 soit au fond et le 30 ici. Euh, L'intérêt euh, d'avoir des planches comme ça, c'est que globalement, celle qui sera entre les deux pourrait être... Euh, supprimer pour pouvoir accéder à la zone technique euh, lorsque le besoin s'en fera sentir. Et voilà, maintenant on a toute la base du bureau qui sera euh, la partie basse. On a donc les meubles, je sais combien il faut que j'en achète. Euh, la réhausse, bah j'ai les mesures, c'est du 40 cm, j'ai toutes les longueurs de planche, j'ai plus qu'à les commander, à les récupérer ma commande et à lancer le projet. La partie construction aura lieu dans la phase 2 du projet. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'être au courant lorsque la phase 2 sortira, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un like, ça fait toujours plaisir, et moi je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao